Allez, ça fait des petits screenshots. Bonjour, bienvenue sur le troisième épisode en stream, toujours. Un bonjour au stream d'ailleurs, je viens juste de le lancer. Euh, sur le troisième épisode de euh, notre petite série sur City Skyline, donc euh, en live, toujours. City Sky Live, enfin euh, bref, voilà. Euh... Et puis du coup, bah ça n'a pas avancé, hein, entre-temps. On est toujours, euh, toujours, toujours dans le, même, dans le même endroit, tout ça. C'est moi, bon, il n'est pas droit, lui. Non, il est pas droit, on est d'accord. Ouais, bah non, il est pas droit. Bon, bah on va déjà commencer par faire des ronds-points à peu près droits. Enfin, bon, voilà, quoi. Petit truc sympa, quoi. Euh, alors, c'est parti. Euh, c'est parti, c'est parti. On va directement faire une route droite. J'ai envie de dire. Hop, une route droite. Euh, Là. Ok, alors là c'est à peu près droit je crois. Mais si on en fait un, deux... Ça c'est... Bim, bim. Là ce sera peut-être plus droit. Oh je sais pas. Alors attendez, on va faire ça. Bim bim. Cinq. On va faire quatre. Et là, on va faire comme ça. Là. Comme ça et comme ça. Alors, ah ça. Ça peut trop allonger, là, non? Non, ça m'avait l'air bon. Ouais, attendez, je sais pas trop. Je vous avoue que je suis assez sceptique sur le sujet, merde. Euh... Comme ça, peut-être. Bim. Pour toi, déjà, on va te déplacer, parce que là, clairement, tu nous saoules. Voilà. Voilà. Voilà, euh, voilà, Et là, voilà, ah non pas du tout, c'est toujours trop, voilà on va dépenser toute notre thune là dedans, hein. on construit des routes, voilà, nous on adore ça construire des routes, comme ça, toujours pas, Hop, on casse. Ah, c'est peut-être ça. Là, là. Là. Voilà. Là, c'est bon, là. Alors, je pensais aussi, pour cet épisode-là, euh, faire... Salut, Madtech euh, Je pensais, pour cet épisode-là, faire euh, un espèce de petit... Euh... Un petit réaménagement de la ville, parce que là, c'est clairement très très euh, quadrillage, euh, tout ça, euh, voilà. Euh, donc, euh, du coup, je pensais faire un petit réaménagement de la ville, euh, du style, euh, faire des routes un petit peu plus rondes, un petit peu plus, euh, voilà. Euh, bah, comme, euh, comme j'ai fait, euh, ouais, euh, comme j'ai fait dans l'autre stream. Salut, euh, Layoff. Euh, on appelle ça de l'optimisation. Un peu, c'est vrai euh, comme j'ai fait euh, dans les, les streams que j'ai fait mercredi Mais où j'ai oublié d'enregistrer ma partie Donc du coup j'en refais aujourd'hui <rire> Et oui euh, Voilà voilà euh, D'ailleurs j'ai pas oublié d'activer euh, la sauvegarde auto cette fois-ci hein, Parce que ça m'a euh, un peu saoulé de perdre euh, bah, une heure de, de ma ville Où en plus j'ai fait des trucs plutôt pas mal Oh tiens il manque une route là Bim. Voilà. Mon petit péage marche toujours bien. Euh, ouais, ça c'est un peu moche par contre. On va, faire, on va faire un petit peu tout ce qui est électricité. Hop, euh, hop, Voilà. Ah si on fait genre.. Avec les petits poteaux là. Voilà. Ah si on fait genre avec un petit poteau comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Et là, ça fait toujours de l'électricité. Euh, alors, pour ma ville. Pour ma ville, comment ça se passe J'ai toujours pas les petites zones. Ah, c'est dans bientôt. Enfin, les grosses zones, du coup. C'est dans bientôt. Donc, du coup, on va un petit peu attendre. Et pendant ce temps-là, on va réaménager... Euh, la ville. En construisant, par exemple, là. Ce petit quartier-là. Bim, on va tout casser. Voilà. Hop. Du coup, je viens de perdre masse de gens. C'est un peu con, ça, Sky. Ce C'est euh, pas grave. On va, on va faire une belle route bien ronde. Mais avant cela, on arrive ça. Voilà. Euh, alors, si on fait espèce de truc comme ça. Baratinus c'est pour une fois je ne loupe pas ton live. Oui, c'est vrai. Euh, bah, bienvenue layoff, euh, merci de tête follow à, à ma chaîne. Euh, alors, hop, on va faire un espèce de petit truc rond comme ça. Je suis sûr ça peut être euh, pas mal. Après, on va commencer à faire des trucs un peu bizarres, bizarroïdes. Voilà. Là, on va faire un petit rond là. Euh, comme ça, peut-être. Voilà, qui rejoint la petite partie là. Euh, là, toi, toi t'es vide, on va te vider. Et toi, attends, euh, ça dépend. Est-ce que je peux construire des trucs Ça, c'est bientôt. Toi, On va quand même te vider. Du coup, je vais avoir des problèmes de poubelle pendant un moment. Je pense. Euh, ouais, je vais avoir des problèmes. Apparemment ma co est nulle et je n'ai plus de forfait donc bah je pense que je vais devoir te laisser. Et bah bonne soirée Mattek, euh... repose-toi bien et récupère de la connexion. <rire> bonne chance. Euh... Alors hop, hop, voilà, petit truc un peu rond comme ça. Voilà, ça fait des, des petits ronds mais en même temps ça bon, ça optimise pas au max, hein. optimisation au max c'est le truc moche que j'ai fait juste avant mais Hop, euh, hop, non. Euh, là, comme ça. Espèce de route droite, mais pas droite. C'est bizarre. C'est très bizarre. Hop, hop, hop, hop, hop, voilà, voilà, ah mince, Attends, on va faire un petit truc un peu plus euh, par là, voilà, là on va faire une route un peu bizarre comme ça, là, une route là, et là une seule route au milieu et ici on fera des, des gros trucs, des gros bâtiments qui prennent plein de place. Euh, voilà, voilà. Alors, par ici, on va un petit peu tout casser. Il y a des gens qui veulent s'installer dans ma ville. Oui, bah, on arrive, on arrive. hop, euh, viens de chez moi. Euh, viens de Oui. Euh, voilà. Voilà, hop, euh, espace déjà occupé. Ah, merde. C'est quoi Ah, mais c'est... Ah, mince. Ah ouais, ça faut que je fasse une route droite comme ça, là. Toi, t'as vraiment cru que je vais te faire une route droite Sûrement pas. Euh, là. Hop, et là, on va quand même faire... Euh, je sais pas, est-ce qu'on fait une route droite comme ça Ouais. Ce sera un peu bizarre, mais bon. Ça devrait être pas mal, je pense. Euh, alors toi... Oh là là, non. Je suis en train de me dire, les pauvres, ils vont se plaindre de... Il a plus de poubelle à l'aide, qu'est-ce qu'on fait A tous les coups, ils vont faire ça. Parce que là, du coup, toi, t'as à moitié pas de pas de truc. Eh ben, on va construire masse maison. Donc on cassera ensuite, hein, mais... Genre là. Bim. Euh, ah mince, faut faire des roues droites. Euh, là, bim. Bim. Bim. bim. Voilà, on va te construire mes mais masses maisons, on va passer à 7500 et ensuite on va tout détruire pour une ville meilleure. Hop, voilà. Et voilà, alors, des maisons, bim, bim, bim, bam, boum. Voilà, là il va y avoir plein de maisons, les gens vont arriver en masse chez moi. Hop, toujours plus. Voilà. Et ici, du coup, ce sera un quartier. On va faire une espèce de nouveau quartier avec des immeubles et tout. Et ici, il faudra que je change un petit peu. Alors là, on va faire un quartier comme... Comme ça, là. Voilà. Voilà. Comme ça. Ça, c'est bien, ça. Là, c'est un peu... Et hop. Euh, ça, c'est quoi, ça École élémentaire. Bim. Euh, bim. Bim. Et bim. Et là. Nice. Non. Pas ça. Euh, là. Voilà. Euh, là. Bon là on va laisser un peu comme ça, ça va faire un espèce de petit truc, euh, voilà. Production de maison. <rire> euh, oui. Alors Amandine, pour euh, petite information, c'est production de maison Amandine. C'est ma prof de euh, SES et euh, bah, on a performé euh, en construisant des maisons quoi. On juste les meilleures. Euh, alors là vous avez pas d'eau mais c'est pas grave. Enfin si c'est grave quand même. Oui c'est grave docteur. Ah, j'ai déplacé mon tuyau, je l'ai vu au dernier moment. C'est pas grave. Ma tuyauterie est bonne. J'espère. Bim. Voilà. Et bim. Voilà. Et c'est quand qu'il y a de l'eau là, là Putain, c'est 17 000, j'ai oublié ça. C'est dans longtemps, de toute façon. Bim. Voilà. Euh, alors. Ça, c'est bon, ça Ah, oh, là, j'ai mastune. thune. Oh, j'ai vraiment mastune. thune, là. Là, on va faire bah, des pompiers, du coup. Un pompier, là. Euh, là. On va faire. Euh, un truc comme ça, là. Euh, puis de la police ici aussi. Et ici. Les pom euh, les pompiers. Euh, c'est de la santé, mince. Les pompiers. Euh, là. Puis c'est déjà pas mal. Euh, police. Police, on va mettre. Euh, une là. Voilà. Et euh, une là. Les écoles. oh là là, ça manque un peu d'école. Après voir le truc, on va mettre une là. On va mettre plusieurs là parce que c'est euh, un endroit qui va avoir des gens. Ici, on va mettre un peu dans les usines, même si bon... Enfin, en fait, plus tard, de toute façon, il n'y aura plus d'usines dans ma ville. Voilà. Et des collèges. On va mettre un collège Ici. Et un collège, euh... l'or. Peut-être encore un autre collège ici, si j'ai la place. Ouais, de toute façon, j'ai pas la place. Voilà, voilà. Ah bon, alors, on va vite mettre de l'eau. Euh, ouais. Hop. Et hop. Voilà, on tire des câbles d'eau. Ah Grande agglomération alors, on tire des câbles d'eau. Euh, voilà. Alors, du coup, ça veut dire qu'on a les gros immeubles. Donc là, déjà, toute cette partie de ville part en immeuble. Enfin, pour la plupart. Du coup, on va mettre pause parce qu'il y a une partie qui part pas en immeuble. Ici. Alors là, ça va être vraiment le gros changement. Ici, là, pas du tout comme ça. Hop, et là, tout va en immeuble. Attends, calme-toi. Ah non, tout va en bureau, pardon. Faire des bureaux à la place. Non. Euh, là, à là, bureau. Alors, ça a changé, hein, je vous le dis. Euh, là, mince. Comme ça. Voilà. Alors, ensuite, construction de maison plus vite qu'une ombre. Exactement, nous sommes les Lucky Luke des maisons. Euh... Hop, alors ensuite là, hop, comme ça, là on va faire des maisons là et des maisons là, des maisons là, des maisons là, des maisons là, voilà, hop, hop, il faut pas trop se mettre près parce que je sais que à un endroit, le jeu est gratuit, non il coûte, euh, il coûte, il coûte, il coûte. Euh, Je sais plus exactement. Ça doit être euh, ouais, au, au moins 15 balles, je crois, sur Steam. Quelque chose comme ça. Hop, hop, hop. Mais après, il y a plein de DLC que j'essaierai d'avoir un jour. Pour l'instant, je, je fais déjà le jeu vanilla. Euh, voilà. Alors ensuite, là, on va mettre des magasins. Euh, ici. Dans cet endroit-là, on va mettre des magasins. Ça va absolument tuer ma ville, hein, je vous le dis. Mais c'est pour la bonne cause, j'espère. Tu as les DLC Non, non, je ne sais pas les DLC. Euh... Hop, voilà. Voilà, voilà. Alors, peut-être que je ferai qu'un épisode ce soir. Je sais pas encore, parce qu'après, il faut que j'aille au cinéma. Euh... Là, on va mettre des, des, des magasins là. Là, là. Voilà, voilà. Mais là, c'est bien là. Là, c'est Noël. On peut pas en mettre. Ça, c'est bien. On va déjà mettre ça. Est-ce que tout le monde a de l'eau Oui. Est-ce que tout le monde a la santé Oui. Est-ce que tout le monde a euh, les cimetières Ça va. Est-ce que tout le monde a euh, pompiers alors, toi, mais toi c'est parce que t'as pas d'électricité. Est-ce que tout le monde a la police Oui. Est-ce que tout le monde a les écoles et les collèges, les écoles et les collèges Ça m'a l'air bon. On peut prendre une université quand même. Et toi, je vais mettre vers par là, au centre-ville. Est-ce euh, que tout le monde a euh, des transports Pas du tout. Ça coûte la blinde. Donc, euh, bah plus tard en fait, juste plus tard. On va mettre des parcs, regardez. Ça va être beau des parcs, ça, ça, ça va attirer les gens. Bim, on va mettre un parc là. Euh, on va mettre un parc euh, là. Bim. Et un parc... Euh... Non, on va changer un petit peu de parc. C'est quoi Un petit terrain de jeu. Voilà. Bim, un petit terrain de jeu. On va mettre un petit terrain de jeu là. Et puis là. On va faire un parc pour chiens, ici, et là, et on va faire, ah, c'est quoi ça, château gonflable, non, grand terrain de jeu, c'est combien ça oh, on peut mettre un grand terrain de jeu au centre-ville, à côté du rond-point, c'est quoi, parc arboré, oh là là, ça prend de la place, ça. oh oui, ça prend de la place, bah le parc arboré, vous verrez plus tard, hein, voilà. Eh bien, c'est pas mal. Est-ce que vous êtes prêts à voir... Oh, on peut faire des incinérateurs. Oui, c'est vrai que c'était ça que je voulais faire aussi. Euh, attends, faut que je regarde exactement où c'est que j'ai mes bureaux. On va aller faire là, les incinérateurs. Ici, dans le milieu. Parce que les bureaux, ils sont pas malades. Et les incinérateurs, ça... Je sais pas, ça doit filer la chiasse ou un truc dans le genre. Mais les gens sont malades. Pas assez d'argent. Peut-on faire nos amis les prêts Exactement, oui, prêts. C'est parti. De train d'incinérateur. C'est combien 30 000 ah, et on a passé. assez. Ah. Bah, c'est pas grave, hein. Il euh... y a un début à tout. Alors, là, du coup, tout va se casser. Là, je suis clairement à moins 500, moins 600. Ça ne s'arrête plus, hein. Mais c'est dans le négatif, c'est dommage. Euh... Alors, euh, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va tout se casser. Là, ça va faire une espèce de nouveau quartier un peu bizarre. Euh, ici, après peut-être que là euh, je vais, ça dépend, je vais faire des espèces de trucs un peu bizarres mais un peu un peu plus droits quand même tu perds de l'argent car tu as mis les habitations à la pollution ah, voilà ça va j'en gagne un peu mais d'accord bah, j'essaierai de pas mettre la pollution, bah en même temps euh, faut que la pollution s'enlève je pense avec les usines après, enfin j'espère que ça peut s'enlever le bâtiment n'est pas vide c'est ce que ça se vide ouais c'est ce que ça se vide, bim on va te vider euh, on peut clairement pas traiter tous les déchets de la ville, ça c'est dommage. Est-ce qu'on a assez d'argent Presque On adore l'argent ici. Allez Pas assez d'argent, allez Oui On va faire un incinérateur. On va mettre une... Comment Ouais, là on va mettre un peu... Bah encore il y a des casernes de pompiers, donc ça protège un peu. On en mettra une juste à côté. Ça casse, mais met des arbres, ça casse la pollution des, du sol. Ah, bah, je vais essayer. Bah je pas après, est-ce que les parcs, euh, les parcs, tout ça, euh, voilà. On verra plus tard, on verra, parce que là, bon, euh, je dois t'avouer que c'est un peu la dèche de l'argent. C'est, euh, ouais. Les gens, les gens râlent, pourquoi Poubelle, poubelle, ma ville est sale. Poubelle, ouais d'accord. Les gens râlent surtout pour la poubelle. Il y a des gens qui râlent parce qu'ils n'avaient plus rien. C'est quoi ça? eh bâtiment résidentiel. Eh, et ben, d'abandonner car trop de déchets se sont accumulés. Oh bah mince! Eh, les crapauds sont les débar... hein hein Ça n'a ça aucun sens ça. Gloire aux crapauds Wouah! J'ai pas lisé j'ai pas légalisé le cannabis pourtant. Bah non. Je vois pas. Euh... Hop là on va on va essayer de pas trop accumuler de déchets. Je comprends pas, les gens sont un peu bizarres dans la vie là quand même. Hein. Ils sont un peu étranges. Bon ça ça me sert. Peut-être plus à rien mais peut-être quand même... Ah à... ouais. Bon de toute façon bientôt il va y avoir... Euh... Il va y avoir des maisons ici, pas du tout. Il faudrait que j'en mette déjà. Euh, alors des petites maisons. On va ouais, casser, on va mettre des immeubles. Voilà. Voilà, voilà. Euh, alors Hop, hop, hop. Hop. Bim, bim, bam, boum. Voilà. Là, là, là. On va mettre tout un bord de mer. Enfin, c'est pas une mer, mais bon. Voilà l'idée principale. En tout cas, c'est de l'eau. Euh, de l'eau qui coule allez hop voilà on construit des immeubles hein, à l'infini c'est vraiment ce qu'on adore tous les, les immeubles euh, hop bah voilà voilà voilà là il y a déjà des petites parties avec des immeubles là on va en mettre un peu je pense hop je sais pas ce qu'il y a là il y avoir des bâtiments importants bim bam boum bam bam Allez, hop. C'est bon, là Oui. Alors, est-ce qu'on peut traiter encore les déchets Pas du tout. Est-ce qu'on est en x3 Oui. Euh, est-ce qu'on perd de l'argent Pas trop. On gagne même de l'argent. Ça, c'est bien, ça. Euh, ça, ils n'ont pas d'électricité, ça. Il n'y a plus de gens qui veulent venir. Pourquoi il n'y a plus de gens qui veulent venir alors, les parcs, ça c'est bon. Les transports, bon, il n'y en a pas. L'éducation, c'est bon. Les gens sont un peu instruits. Euh, ouais, il y a assez. Ils sont... Euh, ouais, ça va, il y a assez de, de gens. Pourquoi ils veulent plus venir Il y a assez d'incendies. Le soin. Euh, on peut, ouais, on peut encore mettre dans le cimetière, donc c'est bon. Le capacité de soins, ça va, il y a encore euh, de la place. Et les déchets, on arrive à traiter les déchets, donc euh, ouais. 95% rempli, 33% rempli. Ah. Euh, ouais. 2 sur 15 et 1 sur 15, oh, putain. Euh, ouais. un passé d'argent. Oh là là, ça m'étonne. On va payer le prêt, parce qu'on est des gens bien remboursés à la banque. Eh oui. Euh, même là, il y a des déchets. Euh, ben... Ben, on peut pas faire grand-chose, du coup. Hein, là, c'est bon. Les bureaux. Ah, c'est peut-être ça. On va faire des bureaux. Casser des maisons. On va faire des bureaux à la place. Voilà, euh, là. Là. Hop, hop, voilà. Voilà, et voilà. Euh, on va même faire cette partie-là. Les gens vont un peu partir. Mais après, ils vont revenir parce qu'il y aura du travail. Et là, peut-être que les gens, ils vont arriver. Je sais pas. S'il qu qu'il y a de la demande. Parce que là, ça construit quand même vachement les bureaux, hein. Donc, euh, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça devrait arriver. En tout cas, pour l'instant, on ne perd pas d'argent. Donc, c'est bien. Euh, ouais, c'est bien, c'est bien. Euh, bah voilà, notre nouveau petit quartier, là. On peut peut-être attirer des touristes après. Ouais, on fera euh, l'épisode d'après. Euh, S'il y en a un, si j'ai le temps. Euh, ouais. Mmh, mmh, mmh. Oh, C'est quoi ce truc là? Résidence des prumeaux. Ah. Et en fait, il y a des petites maisons avec des gros immeubles de côté. Mais génétiquement utilisés pousse trois fois plus vite. Là, là, là, là. Mais, merde, je dis, j'ai du mais. Euh. Ouais, bah. C'est comme ça. Oui, le recyclage n'a pas important dans la mission. Là, là, là, là. Exactement. Alors, euh, là c'est toujours usine euh, d'incinération. Tu es à peu près le mode qui détruit auto les maisons abandonnées. Euh, je l'ai, mais je l'ai pas mis. Euh, ça s'appelle automatique Bulldoze. Je l'ai, mais je l'ai pas mis parce que euh, je veux voir euh, de quoi sont abandonnées les maisons en fait. Voilà. Voilà, par exemple, il est abandonné parce qu'il n'y avait pas de clients. Puis, de toute façon, le jeu, après, au bout d'un moment, il enlève les bâtiments. Le continent est abandonné car il y avait trop de déchets. Voilà. Du coup, ça me permet d'un petit peu voir euh, quels sont les problèmes dans ma ville. Et je peux te dire qu'il y en a quand même un bon nombre. Et en général, c'est à cause des déchets actuellement. Euh Ouais, ouais, ouais c'est à cause des déchets. Allez, je peux peut-être bientôt refaire un incinérateur de poubelles. 7, 28. Euh... Bientôt 29 000 et bientôt euh, 30 000. Qui nous permettra d'avoir euh, un bon nombre de, euh, de trucs dans notre ville de, de traitement de poubelle. Ah mais c'est bon. Voilà. Bim. Donc là, à niveau électricité, bah c'est bon, on est tout bon. Ça produit de l'électricité, ça. Ah oui. Euh, et euh, au niveau de l'eau, on est bon, mais ça j'aimerais bien pouvoir les mettre, mais il mais faut des gens pour ça. Ah, voilà, c'est quand notre truc C'est la petite ville. Petite ville, on va pouvoir avoir... Oh, la station de train, on va pouvoir faire des trains. On va avoir une centrale hydroélectrique, ça c'est bien aussi. Euh, J'ai une centrale à fuel aussi qui pollue un Max. Euh, ça c'est pas ouf. Les incinérateurs ramassent aussi des poubelles. Ouais, c'est dans la catégorie poubelle. Et en fait, ce que ça fait, c'est qu'au lieu de stocker comme les... Euh, comment Comme les sites de décharge, là. Et que du coup, après, je vais supprimer. Bah ça, en fait, ça te les prend. Euh, ça, ça te les brûle. Et euh, ça permet de, justement, de, en plus de, de les brûler et d'enlever les déchets. Euh, ça permet de... Euh, de, comment de produire l'électricité. Là, par exemple, capacité camion-poubelle, euh, 27, et là, 15. Donc, en plus, il euh, y a plus de capacité camion-poubelle. Et du coup, bah, ça permet de voir un petit peu combien de déchets tu peux traiter euh, par semaine. Et du coup, ouais, c'est très très pratique, c'est bien. Par contre, ça, contrairement à ça, bon, là, il y a quand même 100 de pollution. Là, pareil, il y a 100 de pollution, mais il y a de la pollution sonore aussi. Mais de bon, toute façon, dans les bureaux, il euh, y a quand même forcément de la pollution sonore. Donc, euh, voilà. Par contre, notre ville, elle est vraiment genre une ville à étage, quoi. J'aime bien ça. Je trouve ça beau. Regardez, on va prendre une petite voiture, là, qui arrive. Une voiture. Allez, t'en fois foire. Allez, tourne. Putain, mais il n'y a personne qui tourne, quoi. scandaleux. Ah Camion poubelle. Bim. Regardez, cette petite ville à étage, là. On voit des, des trucs... Euh... Des, des immeubles au bout, c'est bien, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Euh, ouais. Et voilà, bim. Poubelle. Et là, du coup, ça se vide. Il y a un peu de camions poubelles qui viennent euh, vider. Pas trop ici, par contre. Euh, ouais, ouais. Et ben, c'est bien. Ça nous fait une bonne petite ville, ça. Je suis content de, de ce qui s'est arrivé. Par contre, là, il va falloir que je fasse que ce soit un peu moins carré. Parce que là, c'est quand même très, très carré dans le centre, hein. Est-ce qu'on peut faire de l'école combien de... 75 000 Vous savez, euh, ils n'ont pas forcément besoin non plus de tant d'universités de, que ça, je pense. Hein, euh, voilà, ils ne sont pas beaucoup. Euh, on espère qu'ils ne vont pas les manifester, mais euh, ils ne sont pas beaucoup à avoir besoin d'une école comme ça. Donc, euh, on va attendre un peu. Hein, on va attendre. Ah, voilà, j'ai une petite ville. Combien 11 000 habitants Waouh C'est bien Et là, après, on va pouvoir voir les crématoriums et les usines de traitement des eaux. Moi, c'est ce que j'attends, les usines de traitement des eaux. Parce que là, si on regarde, le, le truc, il est moche. Il est tout marron, tout caca. D'ailleurs, au niveau de l'eau, c'est... Waouh Bonjour à tous On va t'en rajouter deux, directement. Et là, on va te mettre ça, voilà. Bim, là, on va te mettre en médecin, parce que déjà que ça pollue. Euh, voilà alors, oh, il faut il faut un petit peu de, euh, de, de, de, de, de bureaux. Parce qu'en fait, je pense que les bureaux, ça doit compter comme des industries. Voilà. voilà, ah, Je prémets un peu de maison. Pour qu'au fur et à mesure, il y ait l'espèce de rotation qui se fasse et que on n'est plus de euh, de trucs un peu bizarres chez nous voilà, là par exemple ça c'est des gros magasins, on va faire ça en gros magasin. là aussi là aussi voilà là aussi hop hop hop voilà hop bim bam boum ça nous fait des petits trucs comme ça là voilà on va faire un petit peu d'immeuble. Bon faut pas trop que les gens partent euh, trop soudainement parce que sinon après je vais commencer à être un petit peu euh, dans la dèche de, euh, de gens dans ma ville et j'ai pas envie de trop être dans la dèche. Déjà je suis retombé en dessous du truc. Quoi. Euh ouais. Et puis un peu de gens là aussi. Voilà. Voilà voilà. Un petit peu d'immeuble de temps en temps. Euh, C'est bien, ça, ça, ça va attirer des gens et tout. Euh, et puis, bah, les gens qu'on attirera, euh, on les mettra dans le prochain épisode. Hein on va se laisser là pour le troisième épisode euh, de la série. On se retrouve euh, pour le quatrième, pour le stream. Du coup, là, je pense que je vais avoir le temps euh, pour le stream. On se retrouve pour euh, l'épisode juste après. Je viens d'avoir un petit peu de drop, désolé. Euh, pour l'épisode juste après. Et bien sûr, quand je vais euh, fermer l'épisode, ça va faire euh, des screenshots. Bravo